Le nœud en 8 tressé est un nœud d'encordement qui permet de relier une corde au grimpeur. Vous avez besoin d'une corde d'escalade dynamique et d'un harnais d'escalade. Pour déterminer la longueur de corde nécessaire à la confection du nœud, portez l'extrémité de la corde à l'épaule, puis tendez le bras avec le reste de la corde. Bloquez la corde dans votre paume. Avec l'extrémité, Effectuez un tour complet autour de la corde et plongez dans la boucle ainsi formée. Le nœud doit ressembler à un 8. Passez l'extrémité de la corde dans le ou les points d'encordement du harnais. Plaquez le nœud le plus près possible du baudrier. Tressez un deuxième 8 en suivant le brin du premier. Les deux brins rentrent dans le nœud au même endroit, se suivent parallèlement et ressortent au même endroit. Serrez le nœud en tirant sur les deux brins extérieurs. Pour sécuriser le nœud et s'assurer que son extrémité est d'une longueur suffisante, réalisez un nœud d'arrêt collé contre le nœud en 8. Ce nœud d'arrêt peut être un nœud d'arrêt simple ou double. Pour réaliser un nœud d'arrêt simple, confectionnez un nœud en effectuant un seul tour autour de la corde. Pour réaliser un nœud d'arrêt double, confectionnez un nœud double en effectuant deux tours autour de la corde. Attention, quand vous commencez votre nœud, terminez-le sans vous arrêter. La vérification de votre nœud d'encordement doit être effectuée par vous et votre assureur. Passage de la corde dans les points d'encordement du harnais, tressage des brins parallèles, distance proche du harnais, serrage du nœud, nœud d'arrêt collé contre le nœud en 8.